Des, euh, euh, sur l'histoire sur des, des autrices, euh, ce n'est pas des, des rémuné rémunérations qui, qui sont régulées par, par le ministère, loin de là, c'est des, des accords entre, entre les éditeurs euh, et les euh, et leurs auteurs et cela effectivement vous savez que ça dépend euh, de, de l'estimation de, des tirages qui qui en sont faits donc mais euh, euh, je peux vous assurer qu'il y a des, des, des femmes qui ont des, des, des rémunérations dans les mais là ça dépend effectivement de, euh, des, des tirages espérés et des ventes espérées puisque le, la rémunération des auteurs est très aléatoire et elle est euh, directement liée euh, puisque c'est un droit d'auteur qui est proportionnel au prix du livre et directement lié au succès, euh, succès du livre et